Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bilan lecture euh, du mois de mai un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire J'avais envie de changer un peu du face caméra alors je teste des choses et j'espère que ça vous plaira j'ai commencé le mois en lisant le nouveau Hunger Games, ou plutôt euh, la préquelle de Hunger Games de Suzanne Collins. Alors je n'attendais pas grand-chose de ce livre qui est sur la jeunesse du président Snow, donc le dictateur dans Hunger Games, qui se passe plusieurs années avant, au tout début euh, des Hunger Games, avant même que ce devienne une émission de télé que tout le monde est obligé de regarder, avec des sponsors, avec une, une débauche d'argent. Et en fait, ça, ça raconte comment il participe à l'élaboration des Hunger Games telles qu'on les connaît dans la saga avec Katniss. Et comment par intérêt et par ambition il va participer à tout ça j'ai trouvé vraiment dommage que Suzanne Collins intègre une romance à cette histoire. Je trouve qu'elle était vraiment superflue. Je comprends l'idée de rendre le président Snow un peu plus humain via cette romance, mais je pense qu'on aurait pu le rendre humain à travers une histoire d'amitié, par exemple, qui aurait apporté, je pense, beaucoup plus et qui aurait été moins cliché. Mais voilà, je suis pas mécontente d'avoir lu ce livre. J'ai trouvé que ça apportait des éléments intéressants, notamment sur l'histoire des Hunger Games. J'ai lu la suite de Kazesan, tome 4. Toujours aussi bien, toujours aussi chou, cette relation entre deux lycéennes, une qui est dans l'équipe d'athlétisme et l'autre qui fait du jardinage. Vraiment un yuri que je conseille si vous avez envie d'une romance chou entre deux filles. Un autre yuri que j'ai lu en mai, c'est Plonger dans la nuit de Gumoto. Un autre titre qui se passe au lycée et l'une des héroïnes fait de la natation. C'est un manga qui est très onirique, extrêmement beau graphiquement. C'est en deux tomes si je ne me trompe pas et j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la fin, euh, ça m'intrigue beaucoup en tout cas. J'ai enchaîné sur le monstre et la bête de Renji, je pense que vous savez que j'aime énormément les titres yaoi qui explorent un peu le monde de la fantaisie et là, c'est l'histoire d'un homme qui est plutôt âgé pour Yahweh, ça change un peu, qui rencontre une bête dans la forêt. Et ils vont faire un bout de chemin ensemble et la bête va se rendre compte qu'elle euh, bah, n'a pas envie de quitter euh, cet homme qui est très volage, qui rigole un petit peu pour tout. J'ai trouvé notamment le personnage de la bête extrêmement intéressant, extrêmement doux. Euh, l'autre personnage est un peu plus difficile à cerner, mais bon voilà c'est un tome 1, euh, j'attends la suite avec impatience. Ensuite j'ai enfin lu les deux premiers tomes de My Pretty Policeman de Niyama. Excellent titre, j'ai vraiment adoré. C'est l'histoire entre un flic et le propriétaire d'une boutique. Le flic est plus jeune d'une dizaine d'années je crois que l'autre, et il est amoureux de ce mec depuis des années. Et il se trouve que le mec qui tient la boutique est célibataire, on a marre d'être célibataire, et euh, bah, le flic lui propose de sortir avec lui, et l'autre se dit « Bah écoute, pourquoi pas, j'ai jamais essayé de sortir avec un garçon, ça peut être, peut -être bien, je ne sais pas ». Et évidemment, il va apprécier cette relation, et bah, ça va se poursuivre, c'est vraiment excellent, j'ai adoré. J'ai lu également euh, « The Song of Yoru et Asa de Arada. C'est toujours un yaoi. Alors, le premier était très très trash, euh, avec des scènes très violentes, dont des scènes de violence sexuelle. Au niveau du contexte, on se passe euh, au sein d'un groupe de rock, tout simplement. Et il euh, bah, y a deux qui fréquentent ensemble, hein, globalement. Le tome 2 euh, est beaucoup plus axé sur leur relation. Je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que le tome 1. Ça parle notamment du fait que les deux hommes doivent cacher leur relation. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment mieux que le tome 1. Et en plus, il y a beaucoup moins de violence que dans le tome 1, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Et le dernier manga que j'ai lu, c'est Scarlett Berico, qui est une autrice de Yaoi très connue. J'ai lu Jalousie, tome 1 et tome 2. Et vraiment, je me demande comment j'ai fait pour ne pas m'intéresser à cette saga avant c'est vraiment excellent, on est dans le monde euh, des Yakuza, de la mafia. Par contre, attention, il y a beaucoup de violence, des scènes de viol notamment. On suit un homme qui est devenu un homme très important chez les Yakuza, qui recueille un mec un peu paumé et qu'en fait plus ou moins euh, son homme à tout faire. Et ça lui rappelle comment lui, il est rentré chez les Yakuza. Donc on a des flashbacks sur son passé. On repart sur les romans avec notamment Des œillets pour Antigone de Charlotte Bousquet. Comme souvent, on a une héroïne lesbienne avec son meilleur ami qui est gay et qui a le VIH. On est dans les années 90 et en parallèle, à la fois, l'héroïne se souvient de la mort de sa sœur qui est survenue quelques années avant, qui s'est suicidée et... Euh on part aussi énormément dans le passé euh, au Portugal, euh, là d'où vient sa famille, pendant la dictature de Salazar. Et il y a la sœur euh, de son père, si je ne me trompe pas, sa tante, euh, qui est morte dans un accident de cheval. Et euh, bah, elle va enquêter un peu là-dessus parce qu'elle va être amenée par quelque chose d'assez fantastique à s'intéresser à ça. Et elle va se rendre compte qu'il y a un secret de famille qu'elle doit découvrir pour euh, être libérée. J'ai aussi lu Les enfants de Mars et de Vénus de Lydie Krodhager, qui est un livre que j'ai proposé dans le cadre de mon book club LGBT. C'est l'histoire d'une femme lesbienne siège genre très butch qui fait la rencontre euh, d'une femme trans et lesbienne aussi. Euh, mais elle beaucoup plus fame. L'histoire commence, l'héroïne s'apprête à descendre littéralement sa petite amie et ensuite on est renvoyé dans le passé et on essaye de comprendre comment on est arrivé à cette scène là et qu'est ce qui va se passer après cette scène. C'est donc un thriller avec des éléments euh, très fantastiques comme souvent avec Les Krodhager de type euh, vampire, loup-garou, ce genre de choses. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture et je vous invite vraiment à lire le travail de Lizzie Krodager qui est une autrice auto-éditée qui mérite votre attention. Et voilà, j'en ai terminé avec mes lectures de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur du coup ce nouveau format. Je ne sais pas trop si je vais le refaire ou pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit pouce en l'air et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.